Bonjour, euh, je m'appelle euh, moi, c'est moi, je m'appelle euh, Vendredi. Ça veut dire boujma, le pur de Vendredi. Moi, je veux, je veux une femme française avec un euh, passeport rouge, avec les cheveux, euh, cheveux jaunes ou bleus, les cheveux pas noirs. Non, j'aime pas les cheveux noirs. Um, pour ce, euh, j'allais juste rouge. dire quelque chose. Les gens qui parlent en français, bonjour. ils ont tellement de charisme.